Bonjour à tous. On arrive à la mi-octobre. Les élections américaines avancent à grands pas encore une fois. Donc, euh, c'est sûr qu'on va injecter euh, de l'argent dans le système. On se doit de le faire parce que plusieurs citoyens et entreprises qui attendent ça. On est encore pour parler au niveau de républi républicains démocratiques démocrates. Euh, le dernier plan des démocrates était de 200 millions. Euh, initialement, les démocrates avaient demandé 3500 millions. Euh, les républicains étaient vraiment plus bas Je pense que c'était 1500 millions. Mais on pensait qu'à 2200 millions, on aurait eu un entente. Euh, parce que dans le fond, euh, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a on n'a vraiment plus de, le choix d'injecter de l'argent parce que dans le fond, euh, plusieurs ménages américains euh, et entreprises, et surtout avec le nouveau confinement, euh, entreprises euh, souffrent et ne peuvent pas s'en sortir, absolument pas. On parle pas des grandes entreprises, on va regarder comme Amazon, il euh, n'y a aucun problème, Amazon euh, n'a jamais été euh, si active. Euh, Walmart aussi, Walmart, euh, aucun confinement pour eux, pourtant, on, des, des, des magasins à grande surface où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se côtoient, on ne met aucune règle, par contre les restaurants on met des règles, euh, les bars euh, on met des règles euh, tout ce qui est salle de spectacle on met des règles église de même aussi euh, on met des règles, donc euh, non, on se trouve à être dans une situation vraiment particulière, pourquoi est-ce qu'on essaie de, de, de garder euh, ce climat de peur, et pourtant notre premier ministre Legault a dit lui-même il ne faut pas tomber dans le négatif Mais, franchement, regardez des entrepreneurs qui se trouvent à avoir investi leur vie sur une petite entreprise. On parle pas de de big, on parle pas d'Amazon, même si Jeff Bezos, euh, euh, c'est un entrepreneur, dans le fond. Elle a de c'est des grands entrepreneurs qui qui, qui, qui ont mis euh, <rire> l'argent sur la table et qui ont avancé dans des projets vraiment bien, mais ben bien, euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup, de c'est rendu des gros cons de l'oméra qui... Euh, on ne va pas embarquer là-dessus, mais on pense à une petite entreprise, quelqu'un qui a toute sa vie qui a bûché, qui a ramassé un peu d'argent et en quelques mois, euh, tout est fini. Tout tout est fini. Il y, y a beaucoup de personnes là, qui ont mis le cœur, le âme dans leurs entreprises et ils ne se relèveront pas parce qu'ils sont dans, dans un secteur qui a été défavorisé vraiment par cette, euh, ce coronavirus et euh, avec aucune justification. La dernière vidéo que je vous avais parlé, vous avez vu la... Le, le, le, le, le, L'ensemble de, de personnes qui ont euh, euh, un groupe de... Burrington, je pense, je me souviens pas. En tout cas, l'ensemble de personnes qui ont des signataires, euh, des médecins, des professionnels de la santé, des scientifiques euh, qui disent, qui prétendent que le deuxième confinement va être terrible, non seulement pour l'économie, mais pour les individus au niveau... Euh, au niveau de la santé mentale, au niveau de, euh, de, du crime aussi, le crime, au niveau euh, de la mortalité aussi, parce qu'il euh, y a des, des, des morts, on va encore négliger euh, des personnes qui sont en, en fin de vie, des cancers, euh, toutes sortes de euh, maladies du foie, euh, la cigarette, euh, c'est fou, mais la cigarette tue pas mal plus de monde en une année que le coronavirus. Euh, la malbouffe tue du monde aussi, mais ça c'est pas grave. Euh, la boisson aussi. Écoutez, je prends un bon petit verre de vin de temps en temps. C'est pas de ça que je parle. Je dis bien que ici au Québec, ce qui est un peu paradoxal, on ferme toutes les entreprises. Oh, c'est dangereux tout ça. Puis, je voudrais pas non plus, mais je vous dis ça comme un fait cocasse, c'est que on fermera pas la SAQ, ni le, le, la nouvelle boutique, là, le, du, du pot là. La marigouane. Je vois là. On fermera pas ça. SD euh, SD... C'est que je pense, en tout cas, on ne fermera pas ça. Et sa on peut pas fermer ça parce que c'est une vache à lait. Et je comprends qu'on peut pas le fermer, mais pourquoi qu'on met telle règle pour des restaurants? Euh, on a déjà dit hein, au restaurant, bon, ben, moins de monde, euh, 10 personnes. Je sais qu'eux autres de l'autre côté peuvent pas arriver à ces montants-là, à ces nombres de personnes-là dans le restaurant, mais quand même, on aurait pu... Euh, puis surtout, le, le, euh, la souffrance psychologique psychologique qui existe, en arrière de tout ça. Là, c'est là-dessus que le groupe de signataires euh, focus. Euh, donc, euh, la souffrance psychologique, euh, euh, les troubles sociaux qui vont en découler. Euh, non, c'est terrible. Euh, tout simplement, ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est quand même assez... On va faire ça assez rapidement parce que dans le fond, euh, les bourses... Euh, euh, ça va faire du et vient jusqu'à l'élection de Trump. Euh, L'or a monté. Euh, euh, Peut-être qu'on pourrait avoir une cassure aussi à la hausse. Les bourses montent aussi, parce qu'on est près d'un accord... Euh euh, peut-être que le temps que j'enregistre en, ça, peut-être qu'on va arriver à l'accord, je sais pas trop. Euh, Trump, lui aussi, euh, a fait une vidéo que tout allait bien, que dans le fond, il était revenu de sa COVID avec un remède, de, je me souviens pas du nom. Là. Donc, ça, il dit que ça va être accessible à tout le monde et ça va être gratuit. Oh, il y en a qui sont vraiment pas contents de ça. Euh, C'est lui qui a prétendu ça et ça va être vraiment gratuit. C'est l'État qui va payer américain. Donc, euh, je vous dis ce qui a été dit. Bon, en tout cas, on va voir. C'est très, très important ce qui se passe les derniers jours avant l'élection et même après l'élection, il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de troubles. Il ne faut pas se leurrer. Ça va continuer. Donc, euh, ici, tout simplement, ce que je voudrais regarder, c'est quelques graphiques avec vous pour vous montrer que, dans le fond, le, même, je, je, je suis un peu... Euh, euh, J'écoute... Euh, je, je me fais le devoir de, le matin de de regarder presque tous les journaux américains, euh, européens aussi, canadiens, euh, des journaux sur le net là, euh, Je parle de New York, euh, New York euh, Times, euh, Forbes. Euh, je regarde, euh, quand je parle, Market Watch, CNBC. Euh, J'essaie d'être varié euh, euh, ici. Euh, il y a la presse, Journal de Montréal, non, non, je regarde pas le journal de Montréal, je vous le dis tout de suite. Mais la presse, je la regarde pour un peu euh, avoir ouais, le pouls de euh, les de joindre les affaires. Je fais mon scan, j'ai mon paquet dondes je où ça. Je scanne pour euh, essayer de, de connaître un peu ce qui se passe au niveau de, de ma planète et de l'économie. Euh, ma, ma planète m'intéresse dans le fond. C'est <rire> c'est ma demeure cette planète là. Euh, je reste au Québec, donc euh, l'économie québécoise m'intéresse, l'économie canadienne m'intéresse parce que dans le fond, faut le dire. Euh, Trudeau euh, improvise, mais quand même, euh, le fédéral a fait quelque chose pour nous. Euh, le go n'a rien fait pour les Québécois. N'a rien fait. Je parle au niveau d'injection euh, monétaire, euh, au niveau de relance économique. Il en parle, il parle, il parle, mais il n'a rien fait de pratique encore. Donc, euh, et au contraire, son ministre, son nouveau euh, euh, bulldog, euh, il l'envoie pour qu'il puisse euh, vraiment. Euh, être encore plus raide au niveau des confinements. Et ça, je trouve ça un peu déplorable parce que c'est l'économie, euh, comme je vous dis, des petites entreprises qui en partie. Donc, euh, le premier graphique, pour revenir à ce qu'on je voulais vous parler, c'est le marché, le Standard Poor's. Euh, il n'a jamais été aussi déconnecté de, de l'économie réelle. C'est-à-dire, on parle aux États-Unis, mais euh, c'est un peu partout sur la planète, euh, surtout aux États-Unis, euh, du produit intérieur brut. Euh, ça, c'est un graphique qui nous montre 10 ans de corrélation entre le marché et le produit intérieur brut. On le voit à euh, euh, ben euh, 10 ans. OK, c'est plus que 10 ans. Euh, 10 ans de corrélation. De toute façon, c'est euh, le graphique, euh, c'est... Ah euh, oh, OK, donc à toutes les 10 ans, en tout cas, peu importe. Euh, ce que je veux dire, c'est que le graphique commence dans les années 60. Et on voit ici 96, euh, on avait eu une décorrelation entre le Standard Poor's et le Produit Intérieur Brut des États-Unis. Euh, ici, ça commençait à être un peu fou, Et comme défaite en 2000, on a eu le crash de l'an 2000. Et là ici, ça allait bien depuis, euh, bon, l'an de 99-2000. On se met le Standard Poor's et le Produit Intérieur Brut, ça suivait pas mal dans le fond. C'est qu'on a eu un gros choc ici, euh, dans les années 2000. Mais ensuite, on s'est repris. Et depuis euh, mars 2020, regardez la euh, corrélation négative entre le Standard Poor et l'économie réelle qui se trouve être le produit intérieur, intérieur brut. Et un autre graphique pour vous montrer ça sous un autre angle. Ça se trouve être euh, le Standard Poor, ici qui se trouve être dans ces coins-là, 3400, 3400 quelques. On n'est pas encore à 3500. Euh, et les profits euh, des corporations. <rire> et regardez depuis mars comment on a planté et pourtant le Standard Poor's continue sa montée c'est du jamais vu dans le fond euh, même parole lui-même avait dit euh, que c'était faux qu'il voulait pas encourager les grandes compagnies mais dans les faits c'est réellement ce qu'il fait il encourage les grandes compagnies les grandes euh, euh, business surtout de techno tout ça à vraiment euh, continuer leur, euh, leur euh, ou matin, le, leur exploitation, et on, on, on frappe sur les petites entreprises. Donc, euh, les compagnies technologiques, dans ce confinement, profitent pleinement de cette vague et en plus on a des personnes qui ont eu de l'argent ils vont en avoir encore parce des... que ben, c'est pas tout le monde il y a des personnes qui ont besoin de cet argent là pour survivre il y a beaucoup de personnes c'est un surplus et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont investi à, à la bourse euh, via la plateforme Robinhood on sait très très bien qu'il y a eu une recrudescence d'inscription à cette plateforme là depuis euh, mars 2020 là. vraiment vraiment donc euh, on se couvre à, à être en dessus à ça <rire> Euh, l'économie, le Standard Poor's s'en va à la hausse et l'économie réelle, le profit des corporations, ça s'en va à la baisse. Mais on maintient artificiellement plusieurs entreprises zombies. Euh, donc ça, ça se trouve être, la ben, je vous en ai parlé souvent, le M2 là, qui se trouve être le stock de monnaie euh, qui comprend tout. Là, qui comprend l'argent, euh, ben, l'argent papier numérique, euh, euh, les, euh, les fonds aussi, les... les euh, les bons du trésor, en tout cas, c'est un paquet de... c'est tout, toute la grosse masse monétaire entre les... Euh, ce qui se transige entre les banques et tout ça. Et là, depuis 2020, vous savez ce qui est arrivé. Tout, une explosion euh, du jamais vu, euh, du jamais jamais vu. C'est comprenable à cause du coronavirus, mais plus que ça, on avait une bombe entre les mains et elle a éclaté avec le catalyseur qui a été le coronavirus. Mais la crise avait commencé avant en 2020, lorsqu'on veut regarder les chiffres, on le voit très très très bien. Et ça ici, ça se trouve avec hein, euh, les les ben, la croissance des euh, les, les, ben, la, les actifs des banques, parce que les banques ont acheté des bons du Trésor tout ça. Euh, donc dans le fond, ce qu'ils font, ils émettent de la dette. Euh, C'est ça, ils émettent de la dette et ils rachètent cette dette là pour mettre de l'argent dans le système. Et regardez qui est champion. Banque du Canada. On le savait et ça va continuer. Surtout avec Chrystia Freeland qui a vraiment euh, pas l'intention d'arrêter euh, ses injections. Elle, au contraire, elle, elle est pro-MMT, euh, la théorie moderne euh, économique euh, monétaire, euh, comme euh, euh, OAC euh, Cortez, là, aux États-Unis, la jeune Cortez, comme euh, la, la frange gauche, gauche euh, communiste euh, du Parti démocrate. Si les démocrates remportent, euh, je ne pense pas que tout le monde va être d'accord à, à partir le, la nouvelle économie euh, red. Euh, on a excusé le Green New Deal. Euh, je ne pense pas que tout le monde va être enchanté de partir ça. Mais en tout cas, ce frange-là, elle est prête à injecter, injecter sans arrêt. Ben, c'est ce que la Fed fait, vous le savez. Mais la Banque du Canada, ici avec notre Christian Freeland, euh, on trouvait... Regardez, dans le fond, on se trouve à être un pic. Nous, on bat, on bat tout le monde, là. On bat, on bat euh, la, la banque australienne, la Fed, on bat la banque du Japon, Suisse, euh, la banque européenne, on bat tout le monde et on a quelqu'un qui était là, euh, Morneau, qu'on a déplacé pour parce qu'on disait qu'il était passé généreux, on a mis quelqu'un encore plus dépensier. Donc vous euh, pensez que c'est fini ici si, Ça va continuer. Nous euh, la dette est rendue, genre c'est c'est c'est effrayant, notre dette canadienne. Puis en plus, on a, euh, nous n'avons plus d'or ici. Plus d'or au Canada. Euh, je parle, il y a de l'or encore euh, dans les mines, nos terres, donc le gouvernement peut-être n'aura euh, pas le choix un jour. C'est ma, ma théorie. Euh, et, parce qu'un ministre avait dit lorsqu'on avait vendu notre, der, nos derniers, euh, euh, notre dernier art, que... <rire> On en a dans la terre beaucoup. Donc, ça voulait dire c'est l'exploitation minière et c'est pour ça que je vous dis d'investir dans les mines d'or, mines d'or canadiennes. Euh, donc, ça c'est la dernière nouvelle qui vous parle encore de notre fameux Canada. La Banque du Canada garde la porte ouverte à la possibilité de taux négatifs. Ça, savez-vous, qu'est-ce que ça veut dire cette nouvelle-là? Ça veut dire qu'on va s'en aller en taux négatif. C'est pas la porte ouverte. On va s'en aller en taux négatif. C'est une question de temps. Aux États-Unis, on ne dit jamais qu'ils vont y aller. Vous, vous savez qu'en Europe, vous, c'est déjà fait. Mais nous, ça va, y aller. Ça va aller au tour négatif. C'est garanti, c'est une question de temps. Donc, euh, on vous revient très bientôt parce que là, on va falloir, on va falloir que je vous fasse euh, des vidéos pas mal de, euh, selon les événements qui se passent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent et euh, c'est loin d'être arrêté jusqu'au moins 3 novembre et ensuite, ça, on va avoir d'autres paramètres euh, qui vont être intéressants à connaître euh, pour suivre la suite. Donc, on se revoit bientôt.